Nombre caché et unique dans la ligne 1 Nombre caché dans la colonne 6 Nombre caché dans le grand carré 8 Nombre isolé et nu